Ouais, alors justement, comme je te disais, euh, bon, les nouvelles conditions sanitaires ne change pas grand-chose pour moi. Moi, ça fait des années que je passe des films devant peu de personnes, parce que je pense que c'est pas la, la projection du film qui est intéressante, c'est le lien, voilà, c'est ce qui réunit le lien. Et le lien, contrairement à ce que dit Nietzsche et certaines personnes, n'est pas forcément une question d'intérêt. Euh, évidemment les gens viennent par intérêts divers, hein, chacun son intérêt, mais le lien tient quelque chose de miracle parce qu'il se crée quelque chose et je ne sais pas ce qui se crée, justement, quand on passe des films devant peu de personnes. Dans une grande salle, il peut aussi se passer un lien, mais pour moi, c'est pas le même lien. C'est un lien qui est, qui est soumis à la loi du nom et qu'on ne peut pas vraiment partager. On n'est on pas impliqué personnellement. Voilà. Donc c'est pour ça que cette histoire de lien, pour l'exemple, je trouve ça très, très important. Voilà, et j'avais aussi suggéré que... Je voulais bien être solidaire de l'ouverture des théâtres et des salles de cinéma, ça va de soi. Mais dans ce cas-là, comme il parle de culture populaire et de transmission, ça serait légitime que ces cinémas et ces lieux de, de théâtre bah, qui fassent un moment, à nuit debout dedans, que toute ça soit scène ouverte, etc. Voilà. Mais je ne sais pas ce que tu en penses toi, cette histoire de cave. Parce que l'autre jour, tu m'avais dit que c'était lié à l'origine, la cave. Oui, la, la, la cave pour moi c'est l'origine. Et c'est assez intéressant d'ailleurs qu'on se, qu se trouve à côté de la basilique Saint-Denis. Alors qu'on a, qu a tourné le film Inconfiné qui se tient sage euh, à côté de Notre-Dame. Et dans les, dans les basiliques, dans les cathédrales, il y a des cryptes, euh, des cryptes qui, qui sont en fin de compte euh, des mémoires. Des mémoires où on va stocker quoi On va stocker souvent les, les restes euh, mortuaires. Et, et là, on est dans la véritable capitale de la France, à Saint-Denis. Ça peut paraître étonnant. Parce que là, on voit la mairie qui est longtemps restée communiste ouais. de Saint-Denis. Ouais, et ici, que... la basilique, ce sont ouais. les rois de France. C'est l'origine même de la nation. Voilà. C'est l'origine même de l'État. Voilà. Et... Mais justement, comme tu parles de, de crypte, il y a souvent des gens qui pensent que quand je fais des projections dans des caves, et tout, j'ai un système un peu sectaire. Et il y en a même qui me traitent de crypto-trotskistes. Est-ce que t as, t as, tu vois le rapport Moi, je comprends Oui, pas oui, rapport. moi je vois le rapport. Effectivement, ouais. l'extrême droite adore, au niveau de son vocabulaire, euh, euh, par, parler justement de, de crypto trotsky ils appellent même euh, certains gauchistes les islamo-gauchistes. Donc on voit bien que le, le rapport est là par rapport à la nationalité, par rapport à la, à la confession. Il s'agit de diviser. Il s'agit de diviser il s'agit de dire qu'il n'y a pas des êtres humains il y a des Italiens, des Français, des Russes. Et voilà, et aujourd'hui, si on est devant la basilique Saint-Denis, et eh bien c'est à l'origine même de la nation. L'État français. Ouais. On voit que la nation a une origine euh, ouais. confessionnelle. Parce que pour moi, l'histoire de, de cacher, tu vois, alors évidemment il y a le jeu de mots euh, facile, bon cacher, enfin chacun peut, peut voir à quoi je fais allusion par rapport à une certaine nourriture. Donc c'est pas la peine que je m'étende là-dessus. Mais pour moi, le truc caché, justement, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que ce qui est visible, c'est-à-dire euh, beaucoup de monde dans, dans un festival ou qu'on est au cinéma. En fait il y, y a le monde et donc il n'y a que le monde qui existe et il n'y a rien qui passe comme message et moi j'ai l'impression que est caché en fait c'est ce que tu vois ce que tu vois pas en fait c'est ce que tu vois et c'est ce que tu vois c'est ce que tu ne vois pas bon c'est évident pour le virus par exemple en théorie il n'y a rien là, je ne vois rien et pourtant il y a un virus que je ne vois pas et tout le monde en parle et on ne le voit pas alors c'est ça qui m'intéressait dans les projections cachées où il y a peu de monde justement dans des caves souterraines parce que le souterrain c'est entre le monde, la lumière et entre ce qui n'existe pas s'il n'y a pas un statut de propriétaire, parce que la cave, elle, est, elle peut être à la copropriété, mais elle est rarement à quelqu'un. voilà Donc, Tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Mais j'ai l'impression que... En fait ce qui était caché pouvait peut-être exister un jour. Donc, ce qui est visible, il n'y a rien du visible, il n'y a pas de réel. Tu vois. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, l'histoire de, de, de cave matrice qui serait... tu vois, Parce que tu m'as dit par rapport à Platon, enfin, je ne sais pas. Tu as, oui, tu as as alors au jour, justement, ouais. le, le réel, le, confondre le réel et le visible, c'est très intéressant parce que effectivement c'est souvent ce qui est invisible qui est réel, et ce qui est visible ne l'est pas. Ce qui est visible, c'est de l'ordre de l'illusion, pour rejoindre justement ce que tu disais par rapport à la grotte de Platon, où en fin de compte, on est enchaîné et on voit nos ombres, et ce sont nos ombres que l'on prend pour, pour le réel, voilà. Et, et donc, on est, on est ici, euh, à Saint-Denis, dans du visible. Quand on fait un film, on tourne du visible et on essaye de montrer quoi oui. Le réel qui est invisible. D'ailleurs, et là, c'est le festival de Saint-Denis, alors c'est vrai que c'est assez troublant. Là, il y a écrit « Festival de Saint-Denis ». Voilà. Euh, voilà, mais alors... C'est assez intéressant parce qu'on n'accueille qu'une personne à la fois. Bon, bah c'est moi. Tu vois, moi, je fais des projections devant une personne, parfois devant deux, trois personnes. Oui, c'est très, très étrange. Hein. C'est-à-dire, le, le, le visible devient une personne, quoi. Tu vois, c'est très, très étrange, ce mot, quand même. Hein. C'est ça, on peut parler de miracles, tu vois, de, non pas des miracles des rois, mais il y a quand même un miracle, quoi. tu vois, je parle de, de billetterie, de je sais pas quoi, du festival de Saint-Denis, et là, il y a écrit une personne. Donc on peut pas dire que, que l'invisible, que, que je promets, que je continue à prôner, de projections minoritaires, où il n'y a pas de, de, de mots du président, de palmarès, de prix, en fait, ça... Alors, c'est vrai que la psychologue, que je fréquente, là, pour différentes raisons, elle m'a tiré sur l'action, elle m'a dit l'autre jour, oui, je vais passer les films dans des caves, elle m'a dit, tiens, la cave... Et c'est bizarre, elle me dit, bon, c'est vrai que c'est un qui me connaît depuis longtemps, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui accouche dans la cave Et là, j'en étais baba, parce que le dernier film que je fais, effectivement, il y, y a un accouchement symbolique. Alors, est-ce que la cave, ça ne serait pas aussi la matrice, au sens de, la, de là où le petit enfant va naître Tu vois, alors, non pas le petit Jésus, parce que le petit Jésus, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'était un enfant, mais après, c'est devenu. Euh, une institution, tu vois. Alors, alors, la cave et ouais. la maïotique, c'est ouais. extrêmement intéressant parce que je me souviens une fois sur, sur euh, France Info, j'ai entendu un des responsables des, des, des recherches au niveau de l'archéologie en France, il avait invité des, des aborigènes d'Australie il leur faisait visiter euh, la grotte de Lascaux. Enfin, la, le, ils, ont, ils en ont fait une réplique et, euh, et l'aborigène disait, donc traduit en français, euh, c'est étonnant, on a l'impression que ça a été fait comme chez nous, que ça a été fait hier, et pourtant, comme chez nous, on rentre dans le ventre de la Terre. Et le ventre de la Terre, cet accouchement spirituel euh, de, des représentations qui souvent sont animales ou euh, purement symboliques, euh, ou quelquefois des hommes, mais très rarement, mais par contre, jamais de, jamais de plantes, parce que euh, je pense que c'est l'origine de l'art, l'origine de la culture, l'origine du langage, qui d'ailleurs ne serait pas lié à l'homo sapiens, mais serait lié beaucoup plus aux néandertaliens et aux femmes néandertaliennes, parce mmh. qu'effectivement, euh, la femme, la terre est une femme, la matrice, la cave, c'est la représentation du ventre, c'est l'origine même du monde, contrairement au, au, au tableau de Courvette, c'est cet art, l'origine du monde, l'origine de l'homme, c'est le symbole, c'est l'art, c'est la représentation, et l'art pariétal, l'art de la cave. C'est vraiment l'origine de, de l'art et l'origine pour moi de l'homme. Ouais. alors ce qui est intéressant c'est justement là, je vais passer des, les deux films qu'on a fait dans des caves, peut-être peut d'autres films aussi, euh, dans un atelier d'artistes, et cette personne qui est, qui, est, qui, est, qui est plasticienne, enfin photographe, elle m'a dit de toute façon, euh, quand tu parles de passer des films dans une cave, c'est pas forcément la cave en tant que que qui importe, c'est ça la magie, l'art du cinéma. Elle m'a dit même, cette phrase assez belle, si tu passes des films dans atelier bah, as à que un atelier d'artiste, t'as qu'à dire que c'est une cave. D'ailleurs, est-ce qu'un atelier d'artiste, c'est pas une cave, en fait Surtout quand on sait que cet atelier d'artiste a été obtenu par la mairie socialique locale, est-ce que finalement la mairie socialique locale ne cherche pas à mettre les artistes dans les ateliers d'artistes qui seraient une cave C'est-à-dire un endroit où euh, bah, on ne sait pas ce que c'est, quoi. C'est pas bâtiment, une maison. Tout ouais. bâtiment, toute enceinte, c'est la, la volonté de, de fabriquer une cave. cest oui. que l'homme est resté longtemps troglodite, mais, mais uniquement parce qu'il n'avait pas encore les capacités de se construire des habitations. Et dès qu'il l'a pu, eh bien il a il a les premiers, les premiers lieux qu'il a créés sont des lieux symboliques et des lieux d'art. Bah, justement, hein, alors ça, ça, ça est-ce est que c'est pas une cave Est-ce que c'est une, est -ce est une cave ou c'est pas une cave je, alors, je La, la République a créé ces caves ouais. qui, qui s'appellent des mairies. Voilà. Et, et, et dans, dans les mairies, effectivement, on, on voue un culte, le culte de la, le culte de la République, qui est, un, qui est un culte qui a un petit peu plus de, de deux siècles, ouais. donc un culte récent et qui est assez, presque contemporain, de de, de, de l'industrie de ce monde militaro-industriel, voilà. C'est pour ça qu'il y a bon. une grande fligation. Je crois qu'on a épuisé autant temps de parole, on a encore un petit peu de temps là, parce que je voulais faire une annonce, je ne me souvenais pas oui. en fait. Alors justement, le, le jour du 6 février, qui est quand même symbolique pour ceux qui connaissent l'histoire, mais chacun verra ce qu'il veut en penser, il, il s'est quand même passé des choses très importantes en février 1934, place de la Concorde, par le hasard, mais qui n'est pas forcément là, le 6 février, je passerai donc des films euh, dans un atelier d'artistes, je passerai donc euh, Un confiné qui se tient sage, et les punaises de lit non, la cave, les punaises de lit et le contraire Linky voilà, c'est deux films, un confinesse qui se tient sage qui dure 6 minutes euh, l'autre film ça s'appelle donc la cave les punaises de lit et le compteur électrique Lenki, qui dure 20 minutes. Donc voilà, ça aura lieu le 6 février à Paris, dans un lieu. Et donc on peut me téléphoner ou m'envoyer un mail on pour s'inscrire. On mettra l'adresse voilà. du lieu sur voilà. la page Radio Anarchiste. Alors je tiens à dire... Oui, on ne mettra pas l'adresse du lieu parce que... Non, enfin, bon, on, on, voilà. on préviendra sur Radio voilà. Anarchiste de cet événement. Voilà. Alors les diffusions... Et on pourra, on pourra juste envoyer un mail aussi, mais tu le remettras, ça a un sens, à... Osez le socialic.com. Voilà, Osez ben je, le mettrai socialique. je mettrai le voilà, mail. Et il ne faut pas oublier que Radio Anarchiste diffusée en direct à République continue, même si on a suspendu nos diffusions, parce que malheureusement, notre ami Marc. Euh, bah, professionnellement et au niveau euh, personnel il passe une période assez difficile qui le rend euh, indisponible donc on est obligé de sursoir Donc, euh, l'émission de ce soir qui aurait dû avoir lieu entre oui. 16 et 17h en direct qui se sera intitulée la cave est on... remplacée par ouais. ce petit ceci dit euh... on fera peut-être des émissions radar dans les caves on verra, Voilà, voilà. il y a les caves euh, du surgénérateur il y a les caves de théâtre euh, il, y les... il y a des caves à vin, il y a beaucoup de caves en fait, c'est assez étrange voilà, bonne soirée